La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le procureur général et le leader de PASTEF se disputent la vedette dans les journaux paru ce mercredi 29 mars 2023. Le nouveau procureur rend sa première copie, titre Réumi Quotidien, qui revient sur la sortie du parquet concernant la tentative d'assassinat sur son co, le commando PASTEF, les fonds Force-Covid, entre autres. Sur le premier point, le procureur Baroum a informé qu'un suspect a été arrêté pour tentative d'assassinats, homicide involontaire et jets dont liquide pouvant nuire à l'intégrité physique d'une personne. Et ce dernier se trouve être Yargassi souligne Réumi Quotidien, où il soutient que l'enquête sur les fonds COVID suit son cours à la DIC. Et dans l'Observateur, le procureur général de Dakar dévoile les liens entre le commando de PASTEF et d'anciens membres du MFDC. Et ses soupçons de connexion entre le PASTEF et le MFDC font dire à Walfou Quotidien que les autorités cherchent à dissoudre PASTEF. Dans ce journal, le procureur général général fait son réquisitoire aussi sur la tentative d'assassinat de Sonko et l'affaire Commando. Et sur le premier point, il a démonté les mensonges de Sonko, estime le peuple quotidien. Au moment où, dans enquête, le procureur détaille le complot de l'affaire Commando. Il soutient que Kabadjakite, Cherkebe, Yahouba Mané, Mamadou Djemé, RPG, entre autres, voulaient attenter à la stabilité du pays. Et le procureur général affirme que c'est en pleine phase de préparation qu'ils ont été interpellés. Mamadou Djemé et RPG, supposés Appartenir au MFDC ont été arrêtés sur la VDN, révèle aussi enquête. Des révélations flippantes du procureur général estiment les échos et sud quotidien appelle tout cela la lourde charge du parquet. yor Your B-Point, your cependant, les oublis volontaires du procureur général mettant le curseur sur les 14 morts de mars 2021, les 45 milliards des armes et les rapports sans suite. En tout cas, cette sortie du procureur général aux yeux du quotidien constitue une opération coup de poing et à travers cette sortie, le procureur général a resserré les tôt autour du chef de PASTEF avec de graves accusations, fait remarquer Vox Populi Journal où Sonko solde violemment ses comptes avec Baroum, fustusant ses élucubrations et hérésies indigne d'un acteur de la justice. Il est l'illustration parfaite de l'avilissement, du rabaissement de certains magistrats. Ronchiri Ousmane Sonko qui, avec Yehu compte braver l'interdiction du préfet, nous apprend l'évidence, ce que confirme le quotidien qui nous apprend que Yehu Askanui maintient ses manifestations d'aujourd'hui. Ces manifestations, et Violences font sentir le souffle à Besby le jour. Ce journal nous apprend d'ailleurs, dans le cadre de ses craintes de manifestation, que Lucade a envoyé les étudiants en vacances depuis hier. Dans sa sortie d'hier, Ousmane Sonko n'a pas raté le président Macky Sall. Selon le leader de PASTEF, se débarrasser de Macky Sall est devenu une œuvre de salubrité publique, rapporte Yor Yorbi. Dans ce journal, le juge Ibrahim Hamidoudem, président du Parti éthique, juge illégitime et moralement inadmissible une troisième candidature de Macky Sall. Cette candidature de Macky Kissal est aussi rejeté par la dans Réumi Quotidien, journal qui pointe un impossible dégel entre pouvoir et opposition, s'intéressant aux interdictions des manifestations et à la radicalisation de Yahoui Askanui. Ousmane Sonko, lui, persiste et signe pendant ce temps dans Libération, où il réaffirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la BIP. Yargassi, accusé dans cette affaire de tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko, déjà placé sous mandat de dépôt par le doigt des juges, a été extrait de prison et encore déféré signal libération où Ousmane Sonko lave à grande eau Yargassi, qu'il dit considéré comme son petit frère et à qui il pourrait confier sa vie. Il n'a rien à voir avec cette affaire, selon Ousmane Sonko. Docteur Sherdiang lui propose son remède pour changer le Sénégal dans Dakar Times, journal où ce candidat à la présidentielle dévoile sa stratégie pour un Sénégal meilleur. Mamadou Lamin Diallo, président du mouvement Teki, lui, estime qu'il faudra attendre sept ans pour obtenir 700 milliards de francs CFA de recettes budgétaires pétrolières et